Apprendre à programmer est plus que jamais essentiel aujourd'hui. Le code, le langage informatique est partout autour de nous. Le récit s'intéresse à la programmation et à son utilisation dans les programmes d'univers social et plus particulièrement dans les projets créatifs où les élèves doivent concevoir une maquette et la rendre interactive avec le microcontrôleur Makey Makey et le logiciel de programmation Scratch, par exemple. C'est le projet qui a été expérimenté au Centre de service des Grandes Seigneuries avec Claudia, José, Sébastien et Mylène. Donc, le projet avait trois parties. Donc, la première partie était notre époque, donc 2020-2021. Euh, on devait constater qu'est-ce qu'il y avait à notre époque. Ensuite, on voulait comparer avec 1980. Donc, pour ce faire, ils ont euh, fait un sondage, soit auprès de leurs parents ou de leurs grands-parents qui étaient adultes en 1980. Ensuite, leur travail était d'aller faire une recherche documentaire pour faire une comparaison avec la société de 1905. Et c'est avec la société de 1905 qu'on a fait apparaître l'interactivité, c'est-à-dire qu'ils ont fait une maquette, et là, ils devaient démontrer la comparaison entre les deux sociétés avec Miki euh, Miki. Ce qui est intéressant avec Miki Miki, c'est que ça permet de rehausser n'importe quelle maquette, n'importe quelle affiche, et faire vivre finalement le physique, le tangible hein, et le mettre en interactivité finalement avec un ordinateur, avec un programme, etc. Alors, il faut constituer quelque chose de physique, donc une maquette, une affiche euh, sur laquelle on va poser un point de connectivité. J'avais l'exemple d'une équipe qui avait fait le Parlement de Québec et qui avait décidé d'utiliser euh, le drapeau finalement sur le dessus du Parlement, de mettre un papier d'aluminium. Et euh, en connectant ce drapeau-là à mon Mickey Mickey, mon Mickey Mickey à l'ordinateur, qui lui, grâce à Scratch, a déjà une programmation euh, d'effectuer. Alors, dès que je vais effectuer le contact, donc en touchant mon antenne, mon programme va finalement démarrer, va, va déclencher et va mener vers une solution. Donc, la solution, en réalité, c'est quoi? c'est une image, c'est un son, euh, c'est un bonhomme qui bouge. Ça pourrait être n'importe quoi ensuite de ça. Donc, vous pourriez aller sur le site du Ristus chercher des images. Oui. Voici en 1980 à quoi ça ressemblait la classe moyenne. Et voici en 1905, c'était quoi? Bien, il y avait deux classes, les pauvres et les riches. Donc là, ensuite, à vous de voir, est-ce que vous voulez que ce soit un texte qui apparaisse? ou que ce soit des bulles, ou que ce soit votre voix, là, ça va être à vous de voir. Tu joues le rôle de l'interrupteur, donc, c'est comme si, mettons, tout est connecté, si tu y touches pas, ça fonctionnera pas, mais quand tu vas y toucher, ça va fonctionner. Donc là, si on regarde, là, tout est relié, donc ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Ah, bon, ça ça fonctionne? Oui. Yes! Le OK! <rire> <Ça bouge. rire> Marché. Où, Des euh, pinces parisiennes, puis avec ça on va mettre les pinces alligatoires du jeu Miki Miki. Puis quand on va peser, mettons, sur euh, ça, ça va faire l'effet comme si je pesais sur la spaceboard, puis ça va faire ça. À la base, là, notre intention, c'était vraiment de voir si c'est possible de faire de l'univers social sans papier-crayon. Donc, on est allé construire là, le projet euh, Alligator et Chapeau-Melon en ayant cette pensée-là en tête et en se disant, bon, on veut nous engager les élèves, on veut qu'ils soient mobilisés, on veut les faire chercher, bouger, manipuler. C'était très interactif pour les élèves, ça les mettait beaucoup en action. Euh, ils pouvaient bouger, ils pouvaient travailler. Euh, l'univers social, habituellement, c'est très euh, papier-crayon, on apprend, on est assis. Donc, l'idée, c'est de manipuler. On le dit en mathématiques, on le dit en, en, en plusieurs disciplines. C'est la même chose en univers social. Les élèves, ils vont chercher l'information, ils vont construire quelque chose qui, pour eux, représente cette information-là. Donc, ton aspect, c'était quoi? Euh, population et territoire. Et puis, qu'est-ce que tu as découvert avec tes recherches? Euh, que les familles quittaient la campagne pour aller à la ville. Tu voulais parler de quoi, toi, quand? Ben, de la classe moyenne euh, en 1980 puis euh, en 1905. Ok. Et avec Hydro-Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, toutes les Bien, il y avait comme plus une grosse compagnie plus... plutôt qu'à plusieurs petites compagnies. Bien, au début, il n'y avait pas de classe moyenne. Mm -hmm. là soit t'es riche ou soit t'es pauvre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les élèves sont allés chercher des artefacts là, chez leurs grands-parents, chez euh, l'enseignante, euh, des téléphones, un, un vieux téléphone là, avec, euh, la, avec la roulette. Là. Les, les élèves même venaient manipuler parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Alors, on avait des bâtons de popsicle, des trombones, on avait des, des attaches parisiennes. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait euh, des crayons de bois, on avait de la pâte à modeler. Bref, on a amené une panoplie d'objets pour amener euh, cette compréhension de la conductivité-là avant de les mettre en action sur la conception de l'interactivité. Et je trouvais que ça permettait de mettre l'univers social de façon un peu plus concrète, donc moins dans un cahier ou euh, juste des feuilles à remplir, donc les mettre vraiment plus en action, donc ce qui leur permet à long terme de se souvenir probablement plus de leurs apprentissages. Alors, la programmation, donc c'est une des mesures fortes du plan numérique en éducation. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'insère souvent dans un processus de résolution de problèmes. Alors, ça nous, ça nous amène à un autre niveau, à travailler des fonctions exécutives, à travailler cette pensée informatique-là, euh, qui est tant utile et tant transversale à d'autres disciplines, à d'autres applications. Donc, une pensée analytique, une pensée séquentielle, une pensée de synthèse. Comment tu fais pour programmer? Mais dans le fond, c'est euh, scratch, c'est dans le fond tu, tu commandes, tu prends mettons, je prendrais ça et là j'emboîterais avec quelque chose d'autre, c'est comme des cassettes pour les faire fonctionner. Puis genre tu peux faire les fonds d'écran en allant ici. Tu peux faire des sons, puis là tu en appuyant sur une touche que tu as dit de le faire, ben là ça va faire tout marcher. Tu vois tu d'autres choses que je pourrais faire avec un Mickey Mickey comme ça? Ouais ben on pourrait faire un jeu vidéo, ben on, mettons pour jouer de la musique parce qu'on pourrait faire mettons un piano, un questionnaire interactif avec mettons tu payes sur quelque chose ça va ça va mettre la réponse c'est ça. Euh, C'est sûr qu'au niveau de la programmation, je dirais au tout, tout, tout début, on a besoin d'un petit peu de soutien. Donc, euh, les conseillers pédagogiques nous ont fait des vidéos, nous ont expliqué. En fait, ils montrent vraiment étape par étape comment ça fonctionne, la programmation. Euh, ils parlent vraiment, là, du tout début, là, jusqu'à apporter le système Scratch, ensuite connecter Makey Makey. C'est tellement clair. Honnêtement, je suis vraiment pas bonne en, en programmation, euh, ni en technologie. Mais avec cette petite vidéo-là, j'ai pu aider mes élèves. Et rapidement, les élèves deviennent bons. Donc, euh, eux, ils vont faire des essais, puis eux-mêmes vont nous apprendre des choses que nous, on ne savait pas. Donc, ça nous permet de voir la base. Et avec les élèves, ce qu'ils vont faire, on est capable d'aller plus loin. Et j'ai des élèves qui étaient devenus les spécialistes. Donc, euh, en cas de besoin, on peut aller se référer à ces élèves-là. C'est ça. Oui. Il y avait du chômage, mais, mais une pente en 1980. Parfait. On va aller sur Mickey Mickey. Non, on va faire la touche non, mis... le, espace. Non, j'ai déjà mis. Ouais, comme ça espace. Là, on va faire flèche en haut, flèche. On va le mettre ici. Dans les années 80, les gens prenaient leur retraite à environ 65 ans. En 1905. Tu comprends Ok, faut que fougères. Puis, j'ai déjà un élève qui euh, est en train d'en faire un pour sa présentation orale de fin d'année. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouvais que ça faisait super changement du, du PowerPoint ou de la fiche euh, qu'on qu est habitué de voir. Donc, euh, c'est certain que le Scratch va leur servir, euh, oui, cette année, mais dans les années futures, puisque c'est tellement interactif que c'est agréable à, à faire, mais c'est agréable aussi à présenter à la classe. Donc, euh, oui, Scratch est vraiment euh, intéressant.